Salut les astros Salut tout le monde J'espère que vous dormez bien, parce que moi je suis devant mon télescope, il est minuit minuit 7. Euh, donc la petite lunette. Euh, et vous avez également l'ordinateur. Et vous avez la caméra. Voilà, ici. La caméra. Et je suis en train de.. De cibler une petite nébuleuse. Alors, je vais vous. Elle est difficilement visible hein, si on ne connaît, si connaît pas bien. Et alors, je vais retirer le réticule rouge. Voilà. Alors, c'est une. Je vais aussi éteindre Hop, la lumière. Voilà, ce sera mieux. Alors, vous voyez ici, vous avez un petit anneau. Ce petit anneau, c'est un anneau de d'hydrogène. De... Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que ici avec cet écran, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, vous avez ici un petit anneau, et ce petit anneau, c'est ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire c'est un disque, euh, une bulle plutôt, plutôt, une bulle, oui, une bulle de matière expulsée par une étoile. Donc l'étoile est au centre de la bulle. C'est une étoile morte, une étoile qui a fini sa vie et qui a expulsé sa, eh bien, sa, sa coquille externe vers l'univers dans l'univers c'est ce qu'on appelle donc une nébuleuse planétaire vous avez au centre donc une étoile morte alors cette petite nébuleuse planétaire c'est messier 57 également connu sous le nom de m 57 la nébuleuse de la lyre parce qu'elle se trouve dans la constellation de la lyre donc ici vous avez quelques fluctuations parce qu'il a des ça se voit mais il euh, y a quelques petits nuages non ça se voit pas tout ce qu'on voit c'est les guirlandes de mon voisin <rire> voilà qui adore les... les guirlandes mais qui est un petit peu gênant pour l'astronomie donc là on voit bien cette petite nébuleuse planétaire voilà, voilà. donc euh, c'est euh... Si on la voit bien, si voilà. on la voit mieux, voilà ce petit anneau. Là, voilà, on le voit bien, là. le petit anneau de matière expulsée par son soleil central. Euh, voilà. Donc on arrive à voir ce genre de, ce genre de petite nébuleuse, nébuleuse planétaire avec, et eh bien, euh, une toute petite lunette. Comment à être intéressante hein Mais voilà. Alors, hop. Je vais lancer ici une capture rapide en images. Hop, je lance la capture. Et ici, vous avez le nombre de... Euh, en bas ici, le nombre d'images. Donc là, j'ai 5, 6, 7. Donc je vais accumuler un maximum d'images. Et quand j'aurai suffisamment d'images, après, je vais traiter toutes mes images sur informatique pour pouvoir tirer un maximum de signal pour pouvoir faire une belle photo. Et puis j'ai quelques petits défauts hein, sur ma caméra ici. Tu vois, j'ai des petits points rouges. Là, ici, des petits points. C'est ce qu'on appelle des pixels chauds. Euh, donc il va falloir que je les supprime aussi. Donc ça, ça va être du traitement informatique. Voilà. Voilà. Donc ici, ma capture est terminée. M57. Voilà. Donc en direct, vous pouvez voir une nébuleuse petit disque, petit rond de fumée. Hop là. Et voilà. Allez. Hop. J'espère que vous avez apprécié ce petit direct dans le jardin, voilà, allez, je coupe, bisous bisous